Qui écrit principalement c'est toi, ou lui, des fois, il vient te donner un petit peu des idées par rapport à ce qu'il imagine sur les sons que lui, il va créer de son côté. Oui, en fait, euh, on, il s'autorise ça, pas de <rire> problème, parce que du coup, on est quand même, on se connaît bien, donc euh, il sait très bien qu'il peut vous parler. Euh. Et puis, je préfère justement euh, avoir des bons conseils. Au niveau des mélodies, etc., il s'est permis de me, de me corriger plusieurs fois, et à bon escient en plus. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, je me permets aussi de lui donner des idées sur ses rythmes, de l'orienter quelques fois quand il y a besoin, et euh, en sachant que... Tous les morceaux, en tout cas, qui ont été faits sur ce projet, on les a au moins arrangés tous les deux, c'est-à-dire que même s'il n'a pas participé à l'élaboration des, des rythmes, il, on les a au moins agencés et arrangés euh, euh, seconde après seconde. Vous avez les mêmes références musicales jamaïcaines hein, carrément tous les deux, et euh, du, du coup, vous avez le même âge à peu près tous les deux. Ouais, il a un tout petit chouïa plus que moi, mais on est on est à peu près dans, on est à peu près raccord. Ouais. ouais. Ben, c'est ce, euh, ce qui explique ce qu'on qu entend sur les trois volumes. Hein, une, une entente parfaite euh, à, à croire que vous connaissez depuis euh, l'école maternelle. <rire> ah ben, c'est gentil, je pense qu'il appréciera. Non, mais c'est carrément cool. Est, voilà, on, est, on est dans une bonne entente. C'est assez facile de travailler ensemble. Et voilà, c'est pas tant que c'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles.